Bonjour, je suis Isabelle Corbeil, directrice générale pour l'organisme et puis les effets. Euh, Mon travail consiste à gérer l'ensemble des services de l'organisme, voire au développement de l'organisme, et aussi à sa, à sa visibilité. Alors, euh, je voudrais souhaiter à toutes les familles ayant des enfants à besoins particuliers un très beau temps des fêtes. Prenez soin de vous, laissez-vous gâter, vous le méritez super bien. Donc, euh, bonne fête à tout le monde, gros bisous, puis bonne année 2022! Bonjour, moi, c'est Emilie Couillard. Je suis euh, la coordonnatrice euh, des services aux familles en congé de maternité, remplacée par euh, Bertin. Euh, et ça, c'est mon, mon petit euh, bébé, euh, Kelly-Anne, qui a trois mois présentement. Euh, donc, je voulais vous souhaiter un excellent temps des fêtes et une bonne année 2022. Bonjour, moi, je suis Bertin Savage, en remplacement d'Emilie Couillard pour euh, les maisons de répit et puis les, les services à domicile. En euh, mon nom personnel, c'est moi qui s'occupe des, euh, des maisons de répit, puis c'est moi qui est tannant, là pour changer les horaires et tout ça. Là. Puis en mon nom personnel, puis au, au nom du Père Noël que j'ai rencontré, mais il ne pouvait pas être là, euh, on vous souhaite des joyeuses fêtes. Reposez-vous, puis on se revoit après les fêtes. Bonjour, mon nom est Claude Filion. Je suis agente administrative à Répilosophie moi qui vous envoie les factures et les reçus. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, pleines d'amour, de sérénité et de bonheur. Bonjour, moi c'est Linda Laberge. Oui, c'est moi qui réponds, répit zéphir. Bonjour, Linda Laberge. Euh, je réponds aussi également au courriel réception. Donc, je voudrais vous souhaiter de très joyeuses fêtes pour 2022, euh, de la douceur, de la joie et euh, du moment de qualité pour vous. Donc, euh, je souhaite énormément que Ripley puisse vous aider à réaliser ce souhait. Donc, joyeuses fêtes à tous!